Dans un environnement compétitif et en constante évolution, il est de plus en plus important que PSA ait la capacité à s'adapter rapidement afin de répondre à des changements de marché. Pour faire face à ce challenge, le groupe a décidé de mettre en place à l'échelle mondiale un nouveau processus de pilotage et de décision, le Sales and Operations Planning, appelé plus communément SNOPI. Le SNOPI est un vrai changement de culture. C'est dans ce cadre que nous avons fait le choix de sensibiliser tous les acteurs sur ces changements à travers un jeu de société type Serious Game. L'objectif était clair faciliter l'appropriation de tous les acteurs aux nouveaux processus et aux nouvelles pratiques. Pour réussir notre transformation, nous avions besoin d'un programme d'apprentissage interactif et ludique. C'est pour cela que nous avons fait le choix de travailler avec la SEGOS, qui est un partenaire reconnu dans le groupe pour la qualité de son travail. Les attentes ont été largement satisfaites grâce au travail d'équipe que nous avons su instaurer entre PSA et la Cegos. Durant toute la phase de conception, il y avait une vraie unité entre les équipes. D'ailleurs, la Cegos nous a accompagnés aussi bien sur la conception du jeu que sur la formation des animateurs. Je tiens à remercier la Ségos pour le travail de grande qualité qui a été accompli sur notre projet SNOPI. Senopi The Perfect Plan est un vrai succès chez PSA. Les joueurs plébiscitent le jeu, nous n'avons que des retours positifs. Il est devenu notre marque de fabrique et est un levier majeur de notre stratégie de change management. À ce jour, nous avons formé plus de 400 personnes partout dans le monde et nous continuons sur cette voie en 2019 puisque nous visons de former plus de 1000 personnes dans le groupe. Le changement de culture est en marche, chacun réussissant maintenant à se positionner dans le processus et comprenant les enjeux du SNOPI. Ce jeu est aussi reconnu au-delà des frontières de PSA. Gagner un Golden Brandon Hall Award avec la SEGOS en concurrence avec d'autres grandes entreprises internationales est la réalisation d'une année riche en change management. C'était la plus belle récompense que nous pouvions avoir suite à l'excellent travail collaboratif entre nos deux sociétés.